Si tu ne bouges pas avec ta fille, à maintenant, il t'appelle la police. Ou ça, il t'a mis sur le délégué. Tanguy, comment tu vas Comment ce que tu m'as fait la fois, j'ai pas du tout aimé. Je sais quoi J'ai pas du tout aimé. La fille que tu m'as donnée là, comment ce que tu as fait avec moi, c'est pas bien. C'est pas toujours pas coigné. Avec tes fille là, là, ce que tu me donnes, là, ça, je oh, ne connais jamais. Non, putain, putain. Là, j'ai payé une J'ai payé mes brésilienne Elle a dit qu'elle doit payer loyer qu'elle doit payer tout pays Si on va, je vais trouver un nouveau dossier. elle n'a même pas besoin de trop de. Ok, on va, on va faire le programme. On va faire le. Deux pieds. Deux pieds. On va faire le programme plus tard, elle va venir avec elle. Non, mon elle est là, je suis là avec moi. Je vais avec elle. Je vais avec elle. moi je connais que je veux vous ça là et me j'ai eh, pas j'ai pas, pas beaucoup d'argent je vais pas arriver là bas elle va commencer à manger je vais pas bouffer ça mais regarde juste bien avec... tu veux, Je juste la mettre à l'aise non c'est fini oh. ah. avez... oui tata, on a du bon, temps pour avec le bolin, non non monsieur on est en train de manger là. Il faut boire un peu de faut Non, un peu de on, quoi, veut, là. on ne veut pas manger. On en veut manger quoi Monsieur, on ne veut pas, merci. Si. D'accord Quand il fait chaud là, moi je ne mange, mange pas, je ne mange pas peut-être quoi. Mais si on quitte ici là, on ira, on ira à l'hôtel se reposer un peu. Si on finit de prendre Coca là, on ira se reposer toi et moi seul. Tu as parlé non Oui, il a ma parlé. Okay. Mais comment toi aussi, regarde, la yeah. là, c'est pas présentable. Et c'est te changer d'abord On me changer à la Oui maison. avant qu'on à l'hôtel sinon tu peux pas m'amener dans un autre pareil avec toi Oui, oui c'est normal Oui, oui, oui aller que me changer vite Il a pas oui, oui, oui, oui. de je... il n'y a, oui. oui, oui. a pas de va t'attendre Oui, il n'y a pas de soucis Est-ce que, est-ce que ton client là, là il a même l'argent oui. oui. Depuis je suis venu ici à on dit on veut boire des On oui. dit on veut commander à manger dit j'ai pas compris. Hein. Toi, tu es sûr que je voulais là, tu m'as même chez lui comme ça. On mange déjà, il viendra payer oh. la voiture. <rire> Jean, <vois. rire> ma chérie. Oui, à l'heure où tu l'as déléguée. Oh, oh, tu as délégué. ah, Tu le sais. L'argent n'a plus eu des choses. Heureusement que c'est un rêve. Sinon, il est là Yay Yay Yes! Yes! Tu sais c'est quoi? quoi Tu suis oh. ch ch quoi chez moi Tu ou quoi Tu sais quoi Tu es derrière moi pourquoi Tu sais derrière moi comment ah. Il t'a envoyé vers moi, mais toi, mais tu es tu qui es venu. Je ne te comprends pas. Ah, mais c'est quoi sais je sais je sais Mais tu es venu. faut eh. t'asseoir Wow. -toi, là. Je suis sûr que bien -t t es venu encore avec ça là, mais là, pourquoi je dis ça? Attends, pas. attends, c'est quoi? Tu veux me renier devant la fille? Il te dit à refuser à faire de femme là-bas, je, je ne veux plus. Hein. Avec tout ce que tu me fais, tu, veux, tu me mets dans les problèmes là. Je ne veux plus à faire de femme. Je te mets dans le problème comment? Hein? Je te mets dans le problème comment? Je t'ai amené quelqu'un. Tu ne peux même pas me laisser le temps de te saluer. Brusquement tu t'es levé. C'est quoi? Tu veux me rendre devant elle? Non, non, Tandy, je ne suis plus dans ça. Et là, à cause de toi, la fois passée, j'ai l'argent de télé pour l'autre la, monsieur là. qui a failli me mettre en prison. On a bouffé tout l'argent, la fille que tu m'as amenée là. Elle a bouffé tout l'argent que j'avais sur mon compte. Oui, maintenant là, tu es venu maintenant avec. avec abyss, attends. Après, là, attends. Abyss, attends. Lui, si tu ne bouges pas avec ta fille là maintenant, il y a la police. Mais je fais quoi de la fille mais, mais il faut l'amener chez oh toi, non. Il faut voir sur je de toi. Attends, il y a le commun client. Les clients là, le bateau. Regarde, Amadia, il dit. Eh bien, Abyss, c'est toi! Un bébé, toi là, tu me tu, tu, tu, tu mets toujours dans le problème! Après, à ce moment-là, le délégué qui n'est pas mis, ils Mais là, tu es venu avec encore une fille claire pour me dire que tu as trouvé une Et heureusement que Dieu m'a montré vision là-dedans, dame. Ah! Ouais, ouais, attends, attends! Utilise mon code promo Abyss200, pour, abyss pour gagner 200% de bonus, ton premier dépôt! Ne perdons pas notre chance! Allons gagner beaucoup d'argent! Beaucoup d'argent! Beaucoup d'argent!